L'idée, c'est de faire le lien entre le monde de l'aménagement urbain et celui de l'alimentation, en proposant d'intégrer des projets qui sont innovants sur toute ou partie de la chaîne alimentaire au sein de projets d'aménagement urbain ou de, de nouveaux quartiers à créer. Hey.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 Qualité, et donc recréer un micro-écosystème au sein d'une échelle locale assez courte. J'essaie d'amener les urbanistes, les aménageurs, euh, euh, les promoteurs, tous ceux qui construisent la ville euh, à intégrer des projets qui sont innovants sur tout ou partie euh, de la chaîne alimentaire. J'essaie de développer cette nouvelle approche euh, des projets urbains en accompagnant des aménageurs sur la réflexion sur ces écosystèmes. Venir partager euh, la connaissance et l'appétence que j'ai pour le, le domaine de l'alimentation. Partager ça avec des gens qui construisent la ville parce que je considère qu'il y a un vrai intérêt à ce que ces deux univers se j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller convaincre tous ces gens là qu'il faut euh, qu'il faut intégrer ce thème dans la réflexion je suis pas une ingénieure agronome je suis pas une experte je suis juste une citoyenne curieuse de ce qui se fait j'ai la volonté euh, d'aller proposer autre chose de faire bouger les lignes de ce système là à travers les porteurs de projets, les projets que j'essaie de diffuser. Outre le fait d'être ce trait d'union entre deux domaines, je peux aussi être une passerelle sur deux modes de fonctionnement. Moi, je suis issue voilà, d'un monde où, à l'issue d'une réunion, on définit un plan d'action, on définit un planning et puis on y va. Et parfois, je suis amenée à, à collaborer avec euh, des chercheurs, avec des gens du milieu associatif, qui ne sont pas tellement dans cette dynamique de faire. Donc du coup, c'est un ajustement euh, permanent, un peu itératif, entre cette culture du faire et puis, ce champ de la réflexion euh, qui est tellement riche et qui, et qui gagne à être connu, en fait, qui gagne à être mis en œuvre, ça, c'est, ça me paraît évident. J'essaie aussi d'apporter mon côté très structuré, très organisé, très rigoureux. Quand on rassemble des gens autour du... du pâturage comme peuvent le faire certaines associations en saint qui font pâturer des animaux au pied des tours, ou quand on rassemble des gens autour de la préparation d'un repas, et bien il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs en fait, on fait sauter des barrières sociales, humaines, et on crée des moments magiques et donc on crée du lien, et ça, ça n'a pas de prix. Ma curiosité, mon goût des autres, mon goût des rencontres. Ce qui est énorme, c'est le sentiment d'être à sa place et d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est un sentiment qu'on n'a pas, je trouve, quand on est salarié. Alors que tout d'un coup, quand on se dit « je vais créer quelque chose, je vais essayer d'apporter la valeur à ce qui se passe autour, d'être de, de, un, un génome peut-être euh, manquant dans cet univers. » Tout d'un coup, on se donne le droit d'être créatif, de proposer aussi euh, sa, sa vision des choses. On laisse s'exprimer sa propre lumière, voilà. Au fil de mes, de mes rencontres, au fil de ma L'approfondissement de mes connaissances, je développe une vraie colère en fait par rapport à ce que les supermarchés pouvaient proposer aux gens comme nourriture, par rapport à ce que les cantines scolaires peuvent proposer aux enfants comme nourriture. Ça vient d'où cette colère C'est-à-dire qu'à mesure qu'on développe sa connaissance sur ce que nous proposent les industries agroalimentaires, d'un côté, et puis de l'autre sur la façon dont cette industrie traite les gens qui produisent notre nourriture, il y a un vrai sentiment d'injustice et puis de maltraitance en fait. Moi j'appelle ça de la maltraitance d'aller proposer des plats euh, tout préparés dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, dont il y a des additifs euh, qui ont parfois des impacts hyper importants sur le comportement et sur la santé des gens. Et j'ai eu envie de faire quelque chose voilà, de cette euh, émotion. La ville impose une façon de vivre dans sa construction. Elle s'est quand même étendue en grignotant euh, des, des terres agricoles, des ceintures maraîchères, euh, sans se soucier de savoir euh, quel était l'impact de la disparition de ces terres. En fait les urbanistes sont très peu sensibilisés à ces sujets là. Finalement les les interpeller sur la valeur de la Terre et sur l'évolution le, le, de cette valeur en fonction de ce qu'on fait de la Terre. Je pense que ça a du sens et je pense qu'on ne les forme pas à ça. Perfect, je me suis rendu compte en participant euh, par exemple à la Yes Academy, qui est un, un concours autour de l'entrepreneuriat social et solidaire. Je suis intervenue comme euh, coéquipier euh, libre, qu'il y a tellement de gens qui ont des idées mais géniales et qui sont juste pas, euh, qu'on cette euh, voilà cette structure qui ont autre chose, qui ont une, qui ont de la créativité, mais qui n'ont pas forcément cette approche très structurée des choses et donc qui parfois se perdent et perdent leurs idées parce qu'ils sont, ils sont à un moment donné pas capables d'en accoucher concrètement, de euh, façon structurée, sur un, un business model, sur un champ d'action, sur un planning. Je me dis mais combien d'idées géniales meurent euh, parce qu'elles euh, n'ont pas été accompagnées dans leur mise en œuvre. J'espère être euh, ce trait d'union pour permettre à ces idées d'émerger, d'être mis en œuvre concrètement bah, dans la ville. Les urbanistes, les aménageurs, c'est eux qui proposent un cadre de vie, donc c'est qui conditionnent un peu euh, physiquement, matériellement et, et au final humainement nos sociétés. En réinfiltrant ces enjeux-là dans leur euh, mode de pensée, on arrivera certainement à une façon de construire la ville qui est plus juste, qui est plus humaine, qui est plus euh, pertinente et qui vient être le relais de cette euh, lame de fond euh, citoyenne sur tous ces sujets autour de l'alimentation, euh, de la santé, euh, du bien-être. D'ici 2050, euh, les deux tiers, pour ne pas dire les, les, les trois quarts de la population, sera citadine. Et que donc, il y a un vrai enjeu à, à, à travailler sur ces, ces, ces lieux de vie qui, de toute façon, sont amenés euh, à se développer. C'est un thème ultra puissant en fait, qui impacte évidemment des enjeux environnementaux, donc en termes de gaz à effet de serre, mais hyper puissant en termes de, de santé publique et puis enfin en termes de cohésion humaine, de cohésion sociale. Je me dis qu'il y a urgence. Se nourrir, c'est un acte tellement puissant. C'est un acte engagé évidemment, mais préparer un repas partager un repas, il y a tellement d'humanité et tellement d'amour dans tout ça. En essayant d'apporter ma pierre à l'édifice, j'essaye de faire en sorte que ça puisse se diffuser auprès du maximum de personnes, du maximum de familles, que tout le monde puisse avoir accès à ce sentiment-là, à ce bien-être-là parler de deux projets euh, très concrets sur lesquels je travaille. Je travaille sur un projet en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, où là l'idée c'est d'aller créer un quartier qui va proposer 800 logements sur une, une friche urbaine, coincée entre un axe routier où transitent beaucoup beaucoup de voitures, et puis un lieu qui est un peu en déshérence, un peu loin du centre-ville, un peu loin des transports urbains et où finalement réside une population qui sent un peu abandonnée quoi, par le reste de la ville. Sur ce territoire en fait, il y a un vrai patrimoine, une vraie culture maraîchère, il y a énormément de jardins familiaux. C'est une banlieue dans laquelle euh, 19e, il y a eu beaucoup, beaucoup de maraîchage. Ça touche encore même le, le parcellaire en fait de ce quartier. Et donc, là, l'idée c'est de travailler dans ce quartier pour mettre en place des lieux de micro-maraîchage urbain, donc essentiellement à vocation pédagogique et, et familiale. Pourquoi pas investir des, certains endroits du bâti pour aller proposer du micro-maraîchage à vocation économique à travers des, des, des projets d'aquaponie de, ou d'hydroponie. Et puis, ensuite, de travailler sur des locaux qui seraient dédiés à des groupements d'achat et qui permettent donc à ces populations de mettre en commun les besoins pour aller proposer des produits alimentaires de qualité, de l'huile d'olive, certains types de savon, certains types d'épices, et puis d'y avoir accès à des prix défiant toute concurrence parce qu'il y a un effet volume. Proposer des cantines de quartier pour aller valoriser le savoir-faire culinaire des habitants de ce quartier et puis recréer du lien au sein de ces cantines. Et puis la spécificité un peu de ce projet, ce serait de travailler sur une halle d'échange des fruits et légumes sur le, le territoire environnant. Il y a un peu moins de 2000 jardins euh, Familiaux, donc énormément de gens qui cultivent et donc on s'est dit que ce serait génial de tisser des solidarités entre ce quartier et le territoire et puis de recréer l'échange autour de cette halle d'échange des fruits et légumes où les familles, une à deux fois par mois, se réuniraient pour échanger leur production. Des gens qui ont produit trop de carottes qui échangent contre de la courge, des gens qui ont trop de graines de ci pourraient échanger contre trop de graines de ça, recréer de la convivialité autour de l'acte de produire et de, et de manger. Ça c'est un premier projet. Je travaille sur un deuxième projet en région PACA sur un campus de bureaux, sur un parc d'activités tertiaires et là l'idée c'est de recréer de la qualité de vie au travail et de recréer du bien-être autour de l'alimentation. Et donc là bah, évidemment on réfléchit sur le cahier des charges de, du prestataire qui interviendrait sur le, le restaurant d'entreprise ou interentreprise, entreprise mais aussi sur le fait d'aller recréer un magasin de producteurs ou d'accueillir une boutique vrac itinérante sur ce campus une à deux fois par semaine pour que une espèce de communauté qui vit sur ce campus, puissent connaître ces producteurs, puissent connaître ces produits, et que bah, à tous ces producteurs, c'est quand même une, une façon de commercialiser leurs produits euh, de façon assez, euh, assez privilégiée et assez certaine. Ce qui est assez frustrant dans mon action, c'est qu'en fait, le temps de la ville est un temps très long. Très très long. Pour qu'un quartier sorte de terre, entre le moment où on l'imagine et le moment où les gens habitent dedans, il se passe parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc c'est très long. Donc la, la, la mise en œuvre de ces, de ces projets, aujourd'hui, elle n'est pas effective, tu vois. Après, je ne te cacherai pas qu'il y a aussi des moments, euh, des grands moments de découragement où on se dit, mais il n'y arrivera jamais. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui, ce que je propose, pour le moment, je n'en vis pas. Je ne sais pas si je pourrais en vivre. Je ne sais pas si les gens vont être intéressés à terme par ce que je propose et combien, quelle valeur ils, ils, ils attribuent à ce, à ce travail-là. Le conseil, en fait, j'ai envie de te dire que c'est. Il est bateau, mais c'est. Il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut se faire confiance.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 En fait, ça m'est arrivé, arrivé assez spontanément quand j'ai décidé de quitter le monde de la direction de projets immobiliers en ayant envie de m'investir euh, sur des projets en lien avec l'alimentation. Et donc, je parlais de ça avec un des architectes avec lequel je, je travaillais sur un projet qui me dit, écoute, c'est marrant ce que tu me dis parce que je viens de gagner un projet en tant qu'urbaniste et moi, j'ai envie d'intégrer le thème de l'alimentation au sein de ma conception. Et en fait, ça a été l'illumination et je me suis dit, mais oui, c'est comme ça que j'ai envie d'intervenir. Voilà comment l'idée est venue. Donc, ça a été d'abord un engagement citoyen auprès d'associations, auprès de collectivités. M'engager d'abord de façon citoyenne sur des projets qui permettaient de mettre à disposition ou de, de rapprocher une alimentation saine et de qualité euh, avec euh, voilà, des publics qui n'ont pas forcément accès à ces réseaux-là ou qui n'ont pas forcément accès à cette information. Jusqu'au moment où euh, j'en ai eu marre d'avoir cette double vie et j'ai eu envie de, de mettre à profit cette compétence de direction de projet au profit de, de, de, de causes, de sujets, de projets euh, qui faisaient sens pour moi. Dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir toucher plein de villes, plein de collectivités euh, partout en France sur cette démarche et pourquoi pas partout dans le monde. Idéalement, euh, à travers cette activité, je réussirais à créer une fondation ou quelqu'un qui puisse aussi euh, accompagner ces projets qui sont innovants, euh, en tout cas à les amorcer financièrement. En dernier lieu, idéalement. Euh, J'aimerais pouvoir créer une, une certification autour de cette démarche, que la valeur euh, qu'on apporte en intégrant ces projets innovants sur l'alimentation au sein des projets urbains, bah, ça soit valorisé, que ça soit suivi, puis que ça soit reconnu. Voilà. Ah. Je réalise combien de projets sont en train d'émerger, d'initiatives citoyennes, sont en train de fleurir des, des petites pierres à l'édifice de nos sociétés. Je trouve ça tellement important de les accompagner dans leur développement, d'aller dupliquer ces bonnes idées un peu partout sur le euh, sur le territoire. J'ai aussi envie de me mettre au service de vagues de fonds, de lames de fond citoyenne, sur tous ces sujets, de l'agriculture euh, en passant par euh, la transformation, euh, la distribution et enfin euh, la, la, la consommation.